What you were saying, many of you, was how to make your base more transformational. Et donc, ce que vous étiez tous en train de dire, c'est comment rendre nos bases plus transformationnelles, comment apporter plus de transformation sur nos bases. I think we've all understood that the University of the Nations is all about transformation. Et vous avez tous compris que à l'université, l'université des nations a trait à la transformation. It's not just about transmitting information. Ce n'est pas seulement transmettre l'information. Parce que les, les, les systèmes scolaires dans, dans le monde, c'est cela qu'ils font. Do well Ils ne le font pas très bien, mais c'est ce qu'ils font. L'Internet fait cela. Et l'Internet fait cela aussi. On peut avoir sur l'Internet toute l'information sur l'histoire du monde. But the of the is Mais l'Université des Nations est différente. It will teach, it will teach information, knowledge, et ça va enseigner la connaissance et l'information. Et, et aussi les capacités. Mais le plus grand but, vraiment, l'en face de notre université, c'est la transformation. That the Lord would transform us que le Seigneur puisse nous transformer, nous, pour que nous soyons des agents de transformation dans l'Église et dans les nations. But how does that happen? Mais comment est-ce que cela se passe Why does that work? Pourquoi est-ce que ça peut marcher Et pourquoi dans, dans, par moment et dans certains endroits, ça ne fonctionne pas so meal, Et donc juste avant notre repas de midi, on va réfléchir à cela. Ma vie a été transformée lors de mon école de jeunesse en mission. Earlier, et je venais juste de finir mon bachelor l'année d'avant. Uh, dans une université d'État. Et j'avais fait une formation dans le service militaire. And then I came to Et ensuite, j'arrive à Jem. Totally Et c'était complètement différent. 17 Et jusque-là, j'avais eu 17 années d'éducation formelle. Et ma vie a été changée dans les premières semaines de cette école en Suisse. Pourquoi Qu'est-ce Qu qui s'est passé Quels étaient les facteurs qui ont fait que cette école cette Classe était une classe de transformation. Et combien d'entre vous ont eu leur vie changée dans une école de l'Université des Nations oh, let's just take a Donc prenons un petit moment and think about that. et réfléchissons à cela. C'est process, un processus, n'est-ce pas But dans beaucoup de nos expériences, il y a des moments clés qui reviennent. Let's just think about that. Essayons d'y réfléchir. Holy Spirit, help us to remember. Et Saint-Esprit aide-nous à nous rappeler. We, we know that you Je sais, nous savons que tu tu œuvres puissamment. What gave you the freedom to work? Qu'est-ce qui t'a donné la liberté de travailler in my, in my Dans ma salle de classe. Que c'est quelque chose qui s'est passé qui était tellement profond dans un temps si court. Okay, let's let's ask Alec to continue his ministry of Mr. Microphone. Et donc euh, on va demander Alec de poursuivre son ministère du micro. Monsieur Micro. Du? Monsieur Micro. Oui, c'est Monsieur Micro. We've <laughs> <laughs> been called that before. <laughs> non, c'est c'est un nouveau nom que je viens de recevoir. And we're just going to we're, we're going to ask you to stand up and not to tell the story. Et donc, on va vous demander de vous lever, mais de ne pas raconter toute l'histoire. Ça serait ma tentation. Parce que j'aime raconter des But récits. Et donc, juste en une phrase, quel était l'élément transformateur Who's ready to do that? Qui est prêt à faire okay, cela Ok, right here. Praise God. Uh, actually, my transformation took place... Uh, During the class phase. Donc pour moi ma transformation a lieu pendant la phase It théorique. Was, yes, the topic was on spiritual et c'était euh, le check up spirituel. I've been a Christian before coming to. I've been in ministry also before coming to do my DTS. Et comme avant j'étais déjà chrétien et déjà eu j'étais déjà dans le ministère avant de faire à école a de et j'avais cette amertume très profonde de, par rapport à quel, quelque chose qui avait fêté contre moi. Je me souviens qu'au dernier jour, nous étions deux faxés et une soirée, nous savez, venir avant la croix avec toute notre culpabilité. Et donc euh, la, une soirée là on devait venir devant la croix avec toute notre culpabilité. Et c'est ça que j'ai écrit sur ce papier. En fait, it was not only me, you know, facing the cross. This was cross as the TS students we used to play and say I'm going to nail you to the cross. Mm -hmm. But facing that cross on that day was like mm -hmm. Et faire face okay. à la croix ce jour-là, c'était vraiment wept my heart out and since that day till now j'ai déversé mon cœur là-devant la croix, no et jusqu'à aujourd'hui, quoi que soit la souffrance ou la manière dont tu vas me blesser, il y a toujours une place dans mon cœur pour libérer les gens. Wonderful. Pour combien d'entre vous, vous avez été transformés à cause des enseignements ouains et pour combien de vous ça a été suivi par un moment de repentance très profonde, comme notre frère vient de l'exprimer. Okay. Like Il semble que nous avons <laughs> le même Dieu et le même Saint-Esprit. Et c'est merveilleux. Et on aimerait bien savoir quels étaient chacun de ces enseignements. Et ça serait intéressant de faire des recherches là-dessus. Mais essayons d'avoir une vue d'ensemble maintenant. Mais on va voir encore quel était un autre facteur de transformation pour vous, mais pas au niveau de l'enseignement. Pour moi, c'était la deuxième semaine, c'est la première fois que j'ai entendu la voix de Dieu. For me, it was the second week, it was the first time that I heard the voice of God. Mm -hmm. Yes. Uh, okay, if you want to be next, you have to stand up really fast after the Et other Et si guy. tu veux être le <laughs> suivant, il faut te lever très vite. Sit down, sit down. asseyez vous <laughs> Okay, 1 2 3 go. <laughs> <Here's your picture. laughs> For me, it was a from to Et pour moi, c'était la transition de la carrière à l'appel. C'était yes. un enseignement. Okay. So many, many a time we are driven Et souvent, on est, on est dirigé par la carrière. But, me m'a aidé à comprendre quel était ton, quel était mon appel avant de considérer une carrière. Amen. Okay. You yeah, have Okay, you crawl Moi, c'était la prière des <laughs> autres <coughs> étudiants qui m'avaient influencé. So for me it was the prayer of the other students that influenced me. Ils s'adressaient à Dieu avec tendresse. They were talking to God with kindness. Non, avec tendresse et papa des choses comme ça. They were calling dad. Et moi je me suis dit mais quand je suis allé à personne, dit mon Dieu, moi aussi je veux t'appeler papa. And so <laughs> when I went to, to church, I said, hey my God, I really want to call you dad as well. Et, papa, m'a montré mon Dieu. And he showed me God. Non, mon Dieu. My God. Un vieillard assis sur un trône, très sévère, avec un trident prêt à me frapper si je fais une faute. Because the God I knew was sitting on the throne and that He was just watching and uh, ready to beat me if I would do something wrong. Voici ton Dieu. Comment peut-il l'appeler papa? Et il m'a ramené dans mon enfance. So he took me back in my childhood. Ma relation avec mon père. And my relationship with my father. Et à il m'a dit, ton Dieu, ton il t'aime comme ton père. And he told me, your God loves you like your father. rien n'est impossible. So nothing is impossible to ma de prière. L'enseignement <coughs> sur le culte personnel suivi de sa mise en pratique. So the teaching on the devotion and followed by the application. Parce qu'à l'église a, a, a church a you don't do that. la maison. Because mm -hmm. at church you hear the preaching and then you go home. et on entraîner à faire du plus personnel ça m'a transformé. So because Amen. there was always an application afterwards <coughs> this has transformed me. Uh, je dirais entre autres c'était l'humilité uh, de mon directeur d'école et du personnel. So for me it was the humility of my school director and the staff. J'ai passé ma vie à me cacher. I spent my life Mais hiding. À mon école de disciples, mon responsable de cellule. In my DTS, my uh, small group leader. Lorsqu'on a commencé à discuter, il a commencé à parler de ses péchés, et je dis mais quelqu'un peut s'ouvrir comme ça et ça m'a appris à m'ouvrir. And when my uh, small group leader started to confess sin, I was so surprised that someone can do it like that. So this changed me. <coughs> hey, Amen. Moi, c'était l'ambiance. Pour moi, c'était l'atmosphère dans the okay. school? Quel ambiance? Quelle ambiance? C'était quoi There was the atmosphere. What's je, je me suis senti accepté. I felt accepted. Puis, y loved. There was love. Voilà. Voilà. Okay. Okay, we're going to move quickly. Euh, ma cité, le Don du Saint-Esprit, j'étais je suis venu du désert. So, I came from the desert, le vrai, de, the real desert. Hein? Voilà, avec un arrière-plan musulman, j'ai été évidé. I have a Muslim background. Parle, parle des choses de ma vie que j'ai fait ah. cachées là-bas. So, my, he, was, he first said it was the gift of the spirit. So, I come from this background in the desert, and someone here talks to me about my life there. Comprendre mm -hmm. avoir une direction de, de l'appel, je ne savais pas ce que c'était, et là, c'était clair. Uh, et je n'ai puis il y avait la foi la foi d'un honorateur qui nous a partagé comment il dépendait de Dieu et que Dieu pouvait avoir la foi et comment nous pouvons dépendre de Dieu pour tout et pour les finances il est un tuareg c'est une lutte moi c'était la vie communautaire for à Kutjala pour moi c'était la vie communautaire à franchement Tom le premier jour à Koutiala et la louange du mardi. He says really Tom, the first days in Koutiala and the worship that was going on on Tuesday. Et la deuxième chose. And the second thing. Le jour où on m'a lavé les pieds. The Je ne sais pas si c'était Blandé à, à Tombouctou. I think it was oh. Blandé in Timbuktu. Non. Non, vraiment. Really. C'est pourquoi je ne veux pas inventer quelque chose. So je I'm laisse la mission, to... là, je ne suis pas prêt à quitter. Je ne vais pas inventer quelque chose. C'est vrai, ce qu'il a dit, Donc, je... c'est moi, Blandé. Je suis Blandé. Moi, ce qui m'a touché, c'est voir un blanc me servir. Ce qui fois. touche, c'est de voir quelqu'un de l'Ouest Serve me for the first time. Je viens parce que j'avais une pensée par rapport aux blancs et je vois un blanc me servir. En tout cas ça pour moi c'était un bouleversement. I had my own thoughts about westerners or what white people, let's say like he says it, et and ça, it was it was something really amazing to me that a white person would serve me. Se mettre en rang aller prendre le repas avec un I'm, blanc? Am to queue with everyone? To have your meal. Ça aussi, ça vous le laissez uh, dire. This has really changed my life. Je rentré dans ma chambre, pleuré, pleuré, pleuré. I, went into my bedroom, I just wept. Mais Quel honneur pour moi d'être avec ceci. What an honor to be served by these people. Merci. Merci. Il y a eu beaucoup de choses, Many mais things. je vais dire une seule chose. I'm going to say Voilà. Donc c'était euh, la vie pratique, so it was practical life. la responsabilité euh, des femmes. Il y avait une fille particulièrement qui était l'intendant, une étudiante, the manager. Et moi, je ne supportais pas que les femmes me disent ça, ça, ça. Pendant la phase do. pratique, the, uh, je ne faisais que pleurer phase. seulement. I was just crying. Parce que ça me fait mal, je rentre, je dis, mais... During the outreach I was just weeping if the woman would ask me to do something Aujourd'hui But today the premier is to live with women. <laughs> Merci, <Sonia>. <laughs> <laughs> the women Can we rejoice to these women Merci Seigneur That he, today he can rejoice working and being uh, serving women euh, J'ai fait mon école de disciples au Mali, à Koutiala avec mon épouse. La première chose qui m'a plus touchée really c'est que me... tous les responsables étaient toujours disponibles pour nous écouter. En plus de ça, on a reçu deux orateurs. L'un a enseigné le cœur euh... Super. Quand euh, euh, on dit, Dieu un cœur de paix on Et honnêtement, a je n'ai pas vécu vraiment l'amour de mon papa. Et après avoir écouté ce coup, teaching, en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien. So Merci. Really me. Et plus le, le caractère du disciple par tonton Tamou. The que tonton Tamou. Amen. Hello, I did my DTS in England, me, transformation et j'ai fait ma DTS à Cambridge en, en Angleterre et ça a vraiment été transformateur. With the blessing seat. et on avait oh. un, le, le, le siège de la bénédiction. Because we were praying over each other, On priait les uns pour les autres. prophétisait, prophétiser. prophétiser of on donnait des paroles d'affirmation. De, de, and that brought unity. To our team, et ça a apporté beaucoup d'unité dans notre équipe. Even when we were really different, même quand nous sommes tous différents. Yes. Alors moi, ce qui a été le facteur de transformation. So for me, what has been the transformation C'était lors de mon école de disciples euh, au Mali. It was in my DTS in Mali. C'est quand l'orateur a parlé du cœur du Père de Dieu. When the spoke about the Heart of God, Et puis précisément quand il, pendant son cours il m'a touché physiquement. And, and then during the lecture he actually touched me physically. Parce que mon père My father ne m'a jamais touché. Physiquement. Has never touched me physically. Et j'étais en larmes. And I was in tears. Et ça, ça a été un élément catalyseur. Mm -hmm. And this has been a catalyst in my life. Je suis rentré dans mon pays. J'étais to totalement différent I was totally mm -hmm. et La deuxième chose qui m'a marqué, c'est l'amour de cette directrice que j'avais comme euh, responsable d'école. Oui, son engagement son amour pour Dieu. Her for God and her love for God. Et puis après, elle me dit qu'elle aussi, elle a été influencée par une autre personne. Et elle yes, a dit que oui, elle était impressionnée par une autre personne aussi. Et je lui ai dit, mais c'est qui ça say, ah, Et elle me dit que c'est Ruth Pérez. Et elle me dit que c'était Ruth. Et ça aussi, elle m'a dit, ah, je connais ton secret maintenant. Ah, <laughs> c'est la vie des gens qui transforme une autre personne. It's the life of that other OK, nous allons juste prendre encore cinq minutes de montration. Encore juste 5 minutes. Alors, deux ou trois choses m'ont... Quand est-ce que mon père transforme Donc, deux ou trois choses. Voilà. Ok, la première chose, oui, la première. La seule chose, c'est que euh, j'ai vu les leaders. Moi, j'ai fait une école d'ici à Yaoundé au Cameroun. Donc, so, j'ai fait ma DTS à Yaoundé au Cameroun. J'ai vu les leaders qui servaient les repas, qui nous donnaient la permission de manger avec les orateurs. Et je n'avais pas l'habitude de voir ça. I was not, uh, used to see that. Et ensuite, on m'a demandé de laver les caleçons de Rudy Lac. And then, I was asked to wash Rudy underwear. Je ne vais pas raconter le processus. Is <laughs> anointed underwear? Il vient d'entendre ça au ciel. Hein? He just heard it in heaven. Moi, j'ai j'ai fait mon école de disciples à, à Koutiala, au I Mali. Did, I did my DTS in Koutiala, Mali, in 1996. Et, Et j'étais très bien accueilli. And I was so welcomed. Et quand je venais, moi-même à l'intérieur de moi, j'étais mal. Because I was not comfortable with with myself. Et il y a un staff, c'est un membre de personnel, mais c'est une femme, une demoiselle à l'époque. So, it was a, um, a single lady at the time. Elle a pris mon staff, staff member, she took my bag. Elle m'a dit, on t'attendait. she said, wow, we were waiting for you. Elle m'a dit, viens, voici ta chambre. Come, your bedroom. Le lit était très bien fait. And the bed was well made. Et puis il y avait une carte. And there was a card. Oh, j'étais tellement content. I was just overwhelmed. Et resté à moi. And it was, sti it's still in me. Mm. Amen. Okay. For me, it was, um, uh, intercession. Et pour moi, c'était l'intercession. Uh, in, in Je suis dans l'église depuis And le bébé. Uh, Did my DTS when I was 32. et j'ai fait mon école de disciples quand j'avais 32 ans And had never experienced intercession like that before. et je n'avais jamais expérimenté l'intercession comme cela avant et comment Dieu peut parler à un groupe des gens qui sont séparés et il leur parle de la même manière okay. uh, uh, j'ai fait mon école de disciples ici au Togo uh, yeah, Lomé lomé yes. uh, et ma vie a vraiment été touché par les enseignants their life. leur vie mais ce qui m'a touché le plus c'est la louange la manière dont on chante parce que j'ai vu la différence entre ce que je vivais dans l'église et ce qu'on vivait à Jeunesse en mission dans l'église ce n'était pas personnel mm -hmm. et là c'était plus relationnel c est, c est on disait mon père à l'église c'est un peu distance c'est comme on a un peu peur de s'approcher de Dieu merci pour moi, c'était la vie communautaire par rapport à la célébration. The it was the first in my, célébrer les anniversaires. <laughs> c'était la... My... la première fois dans ma vie qu que quelqu'un a célébré, s'est même rappelé que j'avais mon anniversaire. And it changed something. Et ça a vraiment changé ah. quelque chose. Huh. Moi, c'était au cours d'un enseignement. For me, it was in the teaching. Voilà, c'est Dieu un cœur de père. Father God. Voilà, j'avais un problème de non pardon. I had a on non et j'ai gardé cette amertume depuis l'enfance et j'avais eu 18 ans ce temps. Et j'avais fait une promesse de vengeance. Et pendant cet enseignement, l'orateur parlait, comme on appelle, sur le pardon. Il a And touché um, le point du pardon. So talk, Et puis il a dit, il s'est représenté comme si c'était la personne qui nous avait offensé. Et puis il a commencé à me parler. Me. Bon, en fait, c'était pas adressé à moi. Il a dit si quelqu'un a ce problème-là. Voilà qu'il... Lève sa main. Let him raise his hand. Mais j'ai pas pu lever ma main, j'ai commencé à pleurer. I could not raise my hand, but I started weeping. Voilà mon responsable Joseph est là, il peut confirmer. And Joseph can confirm. Et j'ai vu ce monsieur comme si c'était la personne qui m'avait offensé, c'était mon grand frère au en fait. And uh, I saw that this person before me like it was the person that had really offended me. Et j'ai pu le regarder. Je, je lui ai dit. Je te pardonne. Et ça m'a guéri jusqu'aujourd'hui. has helped me until today. Merci. Ok, encore Elisabeth et on doit. We have one, two, three, four. <laughs> Can we fit four? <laughs> four, and then we're done. And then we're done. Ok, les quatre qui sont debout et après c'est fini. Et moi c'est euh, l'âge de mon leader. For me, it was the age of my leader. Il avait quelques mois. De plus que moi. Je le trouvais trop petit pour être mon responsable. Moi j'étais fougueux, violent. I was violent. Et lui il avait la maîtrise de soi. And he, he had and he love. Et vraiment son comportement m'a bouleversé. Really Et j'ai commencé à laisser Dieu aussi transformer ma vie. And I let God transform my life. Merci. For me, I did my at the Ghana Thema. Et moi, j'ai fait mon ma, école de disciple à Tema au Ghana. What really transformed my life is the work duty. Et moi, ce qui a transformé ma vie, c'était les travaux pratiques. Et je suis arrivé là-bas le soir et le matin, j'ai vu un, un, un leader qui était en train de balayer I never dehors. Knew it was the school leader. Je ne savais pas que c'était le leader de l'école, mais j'ai vu un, cet homme en train de balayer. So, that really transformed my life. so vraiment ça a transformé ma vie moi so, c'est la révélation de l'amour de dieu pour moi j'avais peur de dieu so for me it was the revelation of uh, god's love to me because i scared god senti l'amour de dieu pendant une semaine physiquement à côté de moi and i felt god's love physically non stop for a whole week it's like god was just next to me était incroyable. It was just incredible. ça après mais ça a changé ma vie. Mm. Et, I never had this afterwards but it changed my life. One more. J'ai fait mon école à Benda Bendatoyga au Burkina Faso. So I did my school in Burkina Faso, Penel. Et ce qui m'a marqué? And what touched me? C'est le temps du ministère. Is the times of ministries? Et aussi le temps dans les chambres. Donc, c'était très riche. Et j'espère <laughs> que vous, tous les responsables des EFD, vous avez pris des notes. Et maintenant, vous savez qui est invité dans votre école pour apporter un témoignage. Uh, we heard about formal elements, didn't we? On a entendu sur beaucoup d'éléments formels, n'est-ce pas? ou cet enseignement ou cet enseignement. But was that the main thing we heard about? Mais est-ce que c'était les choses principales dont nous avons entendu parler no, it was Non, c'était non-formel, n'est-ce pas Il y avait beaucoup de non-formels, n'est-ce pas non C'était les choses qui n'étaient pas académiques qui se sont passées. In the prayer, in the Et surtout dans le ministère de la prière. And some of it was Et certaines des choses étaient informelles. The, um, The sweeping the, the uh -huh. courtyard. Le, le, la personne qui était en train de balayer la, rue, la cour. The welcome of the student. La, la bienvenue pour l'étudiant. So Donc nous voyons comment le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et j'aimerais terminer en disant ceci. He works where he is welcome. Le Saint-Esprit travaille là où il est le bienvenu. Et nous savons cela parce que nous le chantons. Et on le sait parce qu'on le chante. Holy in this place. Nous te, bienvenue Saint-Esprit dans cet endroit. We Jesus. Nous, nous accueillons Jésus. But in our in our Mais dans nos salles de classe, dans nos communautés, we need to him also. nous devons l'accueillir aussi. Not just in time. Pas seulement dans les temps de louange. And the means a place. Et accueillir le Saint-Esprit, ça veut dire lui faire une place. Leaving him time de lui donner du temps et, and very in the et il y a quelque chose de très important concernant l'atmosphère la, de la salle de classe c'est qu'il y a l'acceptation ju il n'y a pas de jugement no il n'y a pas de compétition Everyone's working together. Tout le monde travaille ensemble. There's space for questions. Il y a la place pour les questions. Et ces qualités au sein de la classe font la place au Saint-Esprit. Parce que s'il y a des, des luttes, s'il y a la critique, the Holy Spirit leaves. le Saint-Esprit quitte. He can leave a, a room very quickly. <laughs> il peut quitter une pièce très rapidement When he is quand il est blessé. Et ce qu'on doit comprendre quand à l'esprit, c'est qu'il est, il est blessé très facilement. And easily quenched. Et il est ensuite attristé. Facilement aussi. Mm -hmm. Donc, quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, ce n'est pas seulement au travers de la prophétie. J'aime la prophétie. Mais le Saint-Esprit est en nous toute la journée et chaque jour. S'il n'est pas attristé. Et si nous laissons l'amour de Dieu s'exprimer au travers de nous, le Saint-Esprit peut fonctionner alors le Saint-Esprit va pouvoir être à l'œuvre. Il peut parler de toutes ces manières et aussi de tout ce que vous avez témoigné. Et même de, de manières dont on n'a pour l'instant pas encore même entendu On a entendu, il peut parler juste à un moment. Et changer nos vies pour toujours. Et l'université des nations est appelée à être une université de l'esprit. Et ça ne veut pas dire que c'est une université où la plupart des gens parlent en langue. Peut-être que moi je parle, plus que, je parle plus en langue que vous tous. But it means mais ça veut dire un endroit, un lieu où le Saint-Esprit est le bienvenu. Où il a le temps, le temps et le lieu pour travailler. Et parce qu'il est accueilli, alors nous aussi on se sent tous bien accueillis. Et il peut faire des choses très profondes parmi nous. On pourrait en rajouter encore. But I just, I propose that we break now. Et je propose qu'on se partage et qu'on réfléchisse à cela et réfléchir à même comment est-ce qu'on peut donner plus de place encore au Saint-Esprit.